Bien sûr, performer sur GoLads exige une bonne connaissance de son environnement concurrentiel, ne serait-ce que par la nature de son système d'enchères qui définit cette plateforme. Tout cela conduit à des opportunités, et j'en ai déjà parlé. Il faut bien avoir conscience que les campagnes concurrence, elles sont puissantes pour les challengers, et que je vais vous donner une règle qui s'applique à tous les coups. Le meilleur moyen, quand on est personne, de faire de la croissance, eh ben, c'est de chercher à faire de la croissance sur le dos du leader. Mais également à des inconvénients. Car à l'instar de l'éphémérité d'un scoop pour un journaliste, votre nouveau keyword gagnant, votre nouvelle audience ultra intentionniste détectée ou tout simplement votre nouveau bon plan sera dans la foulée rapidement également soumis à la compétition de vos concurrents qui l'auront détecté. Donc oui, évidemment, vous devez être bien informé sur vos concurrents, mais jamais au grand jamais être omulé par eux. Ça, c'est un biais dans lequel il ne faut surtout pas tomber. À titre personnel, quand je vois certains essayer d'investir tant argent, énergie pour essayer de mettre en place un système qui automatiserait euh, l'épuisement du budget d'un annonceur concurrent, cela me dépasse et ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. Normalement, je sais que ça existe et d'expérience, j'ai déjà opéré dans le passé dans des industries où j'ai pu constater que le niveau de férocité dans la concurrence était assez élevé. Je pense notamment aux taxis de certains territoires français ou également à des concessionnaires de location voiture de prestige. Alors d'un point de vue défensif, pour me prévenir de la fraude, j'avais jusqu'à présent plutôt tendance à compter sur, d'une part, la sagacité de Google, hein, qui est sur le sujet, mais également à jouer avec euh, les exclusions d'adresses IP, avec euh, les plages horaires et en gardant enfin un oeil attentif à toutes mes annonces dépassant un taux de clic invalide important. Mais voilà que ces dernières semaines, je suis plutôt ultra sollicité par euh, l'essor, j'ai l'impression, d'une industrie anti-fraude de clics publicitaires. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé une de ces solutions. Néanmoins, je serais très curieux de voir autour d'expérience. De, donc n'hésitez pas à me les partager en direct, dans les commentaires ou où la bombe vous semble. Sure ad, ads, Pour conclure sur ce sujet, j'ai personnellement tendance à penser que ceux qui sont omnibulés par la concurrence sont des losers. Hein. J'avais visionné une vidéo issue d'un séminaire de Peter Thiel donné au Y Combinator, il me semble. Coming, Peter. Awesome. C'est un comportement autodestructeur qui affaiblit votre marché et dans le bénéfice que vous pourriez escanter sera bien moindre que l'énergie et la bande passante consacrée à ces projets malfaisants. D'ailleurs, petite parenthèse et discrétion, ce ne sera pas la dernière et ce n'est pas la première, je m'en excuse, mais on peut constater que pas mal. De winners s'en est dans des industries du fait de leur capacité de ne pas se conformer à ce qui était fait ou ce qui était en train d'être fait. Hein. On peut penser à Apple. Euh, J'ai également en mémoire un interview ou un post médium du fondateur de, de Typeform, hein, ce logiciel d'enquête en ligne euh, barcelonais, hein, qui justement expliquait qu'il avait designé euh, le logiciel sans vraiment... Regardez ce qui se faisait ailleurs hein, c'est ce qui a conduit à leur succès en reprenant un peu d'auteur le message que je souhaite faire passer c'est qu'il n'y a pas de mérite ni de bénéfice long terme à aller bousiller le travail d'un concurrent toutefois je n'ai pas, pas fini car moins ou moins l'idée de faire croire que les google ads peuvent être assimilés à un marathon non il faut de la performance en permanence hein. on se rapproche davantage d'un 4 x 400 mètres où chaque virage doit être bien négocié et qu'à chaque passage de témoin, votre éventuelle avance ou votre éventuel retard peut être remis en question. Du coup, oui, sans les espionner en non-stop, vous devez avoir à l'œil les activités de vos concurrents sur ces moteurs d'acquisition payants. Pour ce faire, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le logiciel HREF ou SMRUSH. SMRUS dont j'ai longtemps été client et que j'apprécie particulièrement car il réussit à réunir le monde du référencement naturel et celui de l'achat de travail. Sur notre sujet, on se concentrera donc sur l'onglet pub en découvrant par exemple ici des annonces display diffusées actuellement par l'annonceur en question Et pour clôturer ce sujet, je vais quand même vous donner du concret hein, toujours du concret hein, et vous donner de quoi aller vous plonger dans l'opérationnel si je vous proposais de pouvoir envoyer des emails sponsorisés aux clients de vos concurrents. Ça vous intéresse Alors, petit tuto et on passe derrière la caméra. Les amis, je suppose que vous avez reconnu cet environnement. Il s'agit de mon Google Ads Manager et on va créer ensemble cette nouvelle campagne. Une campagne sur laquelle on va essayer de générer, disons, de nouveaux prospects. Vous pouvez également choisir vente euh, si vous souhaitez être encore plus agressif. Dans mon cas, on va donc sélectionner une campagne sur le réseau Display. Et à l'intérieur de celle-ci, simplement viser une campagne Gmail, parce que le but, hein, c'est bien sûr d'arriver dans la boîte Gmail de prospects, des clients de vos concurrents. A noter qu'à partir de cet été, pour créer ce type de campagne spécifique, il faudra passer donc par une campagne Discovery. Mais si vous le souhaitez, on aura l'occasion d'y revenir ensemble. Là, on va répéter, marteler notre site web, bon site web, lastrade.fr. Avant de passer à la page suivante, où cette fois-ci on va régler les questions d'enchères et, et de zones géographiques. Objectif prospect, vous pouvez personnaliser pour être bien structuré au sein de vos s Manager, vous pouvez bien personnaliser l'intitulé de votre campagne. Dans mon cas, on est sur Display et on va mettre concurrent. Important de restreindre. Un, un peu plus que ce qui vous mentionnez par défaut, la zone géographique. On veut simplement, dans mon cas, des clients parlent en parlant français, se trouve en France, ok, on va rester sur un type d'enchère à la conversion comme c'est proposé par défaut, pas de souci. Euh, en revanche, on va plutôt définir manuellement les enchères parce qu'on va partir sur un petit budget et on va chercher à être un peu en maîtrise avant de laisser pouvoir s'exprimer la puissance de l'algorithme de Google. Euh, budget disant que j'ai à peu près 300 euros dans le mois, donc on va mettre 8 euros euh, au quotidien au début, Google dépensera un peu plus, hein, comme ça on ne pétera pas les plafonds euh, publicitaires euh, préalablement établis. Euh, le groupe d'annonces, on est donc sur concurrent. On va le mettre et on va créer ensemble notre audience qui targetera donc un concurrent que l'on va déterminer ensemble Alors on a plusieurs hein, possibilités de création d'audience car j'avais pris soin au préalable hein, de créer plusieurs segments d'audience mais ce qui nous intéresse dans notre cas c'est d'aller en créer une nouvelle une nouvelle audience personnalisée que on va se constituer ensemble alors là, à vous de choisir le concurrent qui vous semble pertinent. Moi, il y a quelqu'un que j'apprécie plutôt pas mal et dont j'imagine en plus que les visiteurs sont des gens plutôt intelligents. Hein. Donc c'est ce site-là. J'imagine que vous en avez déjà tous entendu parler si vous tombez sur une demi vidéos. Et est-ce qu'on a un trafic qui peut, qui peut être significatif ou la bonne pointe d'activité en début d'année euh, Plutôt. Plutôt, je, je, je, je l'imagine un peu plus haut, mais aux alentours de 100 000 visiteurs par mois, ça devrait nous permettre d'avoir des visiteurs à toucher. donc Ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, créer une audience d'intention en saisissant son URL et en allant l'injecter ici. Ok a noter, je suis assez étonné qu'on a une surventation d'une classe proche de la retraite. Ok. On va enregistrer l'audience. Après l'avoir nommée, évidemment. Et on va la coupler avec une audience de recherche. Donc la personne qui a créé Marketing Mania, c'est Stan Leloup. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Il a écrit également un livre. Il est sorti, je pense, il y a 18 mois, 2 ans, peut-être. Stan le loup, ça comme ça. Et donc, on va également chercher à targeter tous ceux qui auraient pu saisir son identité au sein de Google. Hein, parce qu'il s'est fait connaître sur des supports qui sont différents à son site web. Donc, c'est pas dit que ceux qui sont intéressés par ce qu'il propose aient déjà visité son site web. Vous avez ensuite donné la possibilité d'aller personnaliser davantage votre annonce. et C'est ce qu'on va faire en allant insérer des images. Donc, vous avez la possibilité d'insérer jusqu'à deux images et un logo. On va commencer par intégrer notre logo. On précise que c'en est un et on le sélectionne. Vous allez le voir apparaître. On va rajouter une seconde annonce, une seconde image qui sera inclue au sein de notre email. Et cette fois-ci, on va intégrer une petite création rapide que j'ai fait durant ces quelques minutes qui m'ont permis de confectionner cette image. Donc, dans l'idée, il s'agit du plan de la formation qui permet de renforcer ses compétences techniques profondes utiles à l'usage du marketing digital. Et j'ai flouté le détail du programme. Hein. Ce sera un élément renforçant l'idée de rediriger notre prospect vers notre site web. Ce qu'on va faire, c'est également rajouter des options supplémentaires. Vous le voyez, moi, j'ai l'habitude, alors l'accroche personnalisée consiste à personnaliser l'objet de l'email et ce qui arrive euh, au début de sa lecture. On va conserver ce qu'on a déjà écrit ici, dans mon cas. Et je vais simplement personnaliser mon CTA. Euh, on va indiquer le message voir le syllabus. Alors, syllabus, ça correspond au plan de. Alors, malheureusement, il me semble que c'est un peu tel Twitter. On est contraint dans le volume de lettres que l'on peut inscrire. Et donc là, je dépasse, malheureusement. Donc, je vais tenter hein, pour cet exemple de faire quelque chose que je ne recommande jamais, c'est-à-dire un CTA. Un CTA qui ne contient pas de verbe, pas d'idée d'action. On va voir si ça peut performer. Étant donné que je souhaitais quand même placer ce mot syllabus hein, qui fait un peu référence au champ lexical universitaire, qui fait un peu référence également aux mots qui sont utilisés dans des formations de développeurs informatiques. Hein. Je pense notamment à celle du Vagant. Et donc, c'est pour essayer de s'associer vraiment à ce côté technique euh, qu'on va chercher à utiliser ce mot et puis de toute façon, hein, il s'agit, on fera plusieurs annonces comme à chaque fois et au bout d'un certain temps, celle qui ne performera pas, on les coupera. Donc, euh, sans test, pas de nouvelles informations à collecter et pas d'éventuels quick win à intégrer. Donc, prenons ce risque. Et euh, dans la dernière option supplémentaire de personnalisation, on a le choix de pouvoir écrire notre CTA dans avec le background que l'on souhaite et donc je vais choisir de réutiliser celle qui, euh, le code couleur qui compose mon logo. Ok. Ok doki, une fois que c'est rédigé, je vais ajouter cette annonce au groupe d'annonces. Ok. Et je vais donc valider sa diffusion même si dans votre cas je vous conseille de créer bien sûr plusieurs annonces par groupe d'annonces. Voilà, à vous de faire bon usage de cette technique. Alors, vous l'avez constaté, au sein de Google Ads, vous disposez d'un large éventail d'audience accessible. Et j'en profite pour vous inviter, placer un cri du cœur pour vous demander de traiter vos propres clients avec soin au sein de ces audiences. Premier exemple, on va se placer dans le cas d'une entreprise qui vend une gamme de produits répondant à un besoin unique, donc sans repeat de commandes. Dans ce cas-là, Please, ne pressez pas vos clients en leur resoumettant des publicités alors qu'ils n'ont plus rien à acheter. N'allez pas altérer l'image qu'ils ont de votre entreprise en allant vous faire associer à un gros forceur. Imaginez-vous dans un bar, imaginez bien, vous avez un mec qui décide d'aller aborder une femme. Celle-ci, au bout de quelques minutes, euh, l'interrompt pour aller euh, rejoindre sa copine, aller aux toilettes, mais était de prime abord plutôt intéressé si à son retour elle découvre que ce gars-là est en train de rejouer le même numéro à une nouvelle femme et eh ben on peut s'imaginer que la magie va un peu s'estomper et eh ben ne vous transformez pas en ce mec-là soyez élégant, économe et efficace n'allez pas interrope votre client en leur soumettant la publicité alors que vous n'avez plus rien à les vendre. Et c'est assez simple d'aller soumettre des audiences négatives hein, sur Google Ads. Hein. En voici une démonstration. Au sein du bandeau apparaissant à la gauche de votre interface, allez cliquer sur audience, puis sur exclusion. Enfin, sélectionnez la campagne ou le groupe d'annonces, puis l'audience que vous souhaiterez exclure. A l'inverse, si vous disposez d'un large catalogue de produits, ce que vous invite à faire, c'est d'imaginer une campagne dans laquelle vous n'allez cibler que vos clients ou les personnes qui ont déjà enregistré un compte au sein de votre site. Et du coup, vous pourrez diffuser des annonces dans lesquelles vous pourrez mettre en avant la promesse de passer commande en moins de 10 secondes. Euh, J'imagine que vous avez peut-être déjà tous commandé sur Amazon. Et moi, en tout cas, à titre perso, quand je commande sur Amazon, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « smooth », c'est « fluide ». Parce que il ne se passe souvent que quelques secondes à partir du moment où mon cerveau décide de passer commande et où ma commande est réalisée. À chaque fois, j'ai besoin que de faire que deux ou trois clics et euh, je n'utilise qu'un faible débit de ma bande passante qui, qui tourne dans mon cerveau. Et qu'on le veuille ou non, c'est assez remarquable. D'ailleurs, pour étayer sur Sentier, rien de mieux que ce passage extrait de la lettre aux actionnaires rédigée après le premier trimestre 2021 où on apprend que d'un quart des acheteurs sur amazon réalisent leur achat moins de trois minutes après leur connexion waouh n'hésitez pas vous aussi on n'est pas amazon mais on peut jouer sur leur avantage, recopier ce qui fonctionne pour ben engranger de la croissance et des éléments de par rapport à nos concurrents bon c'est évidemment très relatif mais énormément de choses il faut savoir vont se passer dans ces prochains mois du côté du tracking des conversions sur vos sites web, sur votre plateforme publicitaire. Il faudra donc savoir composer avec l'incertitude et être en capacité d'avoir un minimum de souplesse pour effectuer les changements en temps voulu. Mais je pense que sur ces deux derniers côtés, on a tous fortement progressé ces derniers mois avec l'actualité. Mais pour faire court, j'avais l'habitude d'importer mes conversions analytiques sur Google Ads dans pas mal de comptes que je gérais. Néanmoins, il semblerait que dès le mois de mai, euh, Google sera en capacité euh, de proposer des cookies propriétaires sur ses balises de tracking Google Ads. Et donc, il va falloir, c'est ce que je recommande à ce stade d'information, et bien plutôt euh, miser et au moins euh, implémenter également ce tracking côté Google Ads sur vos sites web. Et donc, j'avais conduit une vidéo à ce sujet où je faisais part de deux possibilités. Je vous invite donc à suivre euh, le deuxième cas dans cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai euh, épinglé un commentaire euh, indiquant la marche à suivre. Google Ads, mes concurrents, mes clients, mes emmerdes, c'est terminé. J'espère que j'ai pu vous apprendre un ou deux trucs ou vous faire décrocher un ou deux sourires. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. et Je vous demande, si cela vous plaît, de ne pas hésiter à me donner un petit pouce bleu, à me donner un petit abonnement, car c'est ce genre d'indicateur qui me pousse à investir davantage de temps sur ce format. On est ensemble et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, année. À bientôt.